Est-ce que la partition des jeunes en Deutschland et en France représentative pour crise politique teil der Fall der Eliten. Mais qu'est-ce qui élite une élite est un petit groupe de personnes qui profitent d'immunité et de privilèges dont la majorité ne bénéficie pas. Quand on parle d'élite politique, on entend par là que les personnes qui nous dirigent sont toujours les mêmes, issues de mêmes familles et de classes sociales élevées par exemple. Le problème que cela pose est que le contact est difficile entre ces gens et ceux du peuple. Est lobbies. Et qu'entendez-vous par le terme lobby un lobby est une ou plusieurs entreprises qui ont une telle influence qu'elles prennent au peuple son rôle politique actif en agissant directement sur les institutions, en faisant pression ou grâce à des moyens financiers. Cependant, il existe des risques. On sait que quand les citoyens sont énervés et déçus de la politique y a la crise ou des situations difficiles, de alors ils ont tendance à boutir contre les partis autoritaires, voire extrêmes. Dritter Teil. Die Jugend begegnet der Krise. Certes, nous vivons dans une démocratie qui peut parfois s'avérer défaillante. Cependant, il faut plutôt se poser une question. Ce phénomène était vraiment en danger au sentiment une transition inévitable dans un monde globalisé.